Je m'appelle Nora Philippe et je suis la directrice d'Eurodoc qui est un réseau de formation professionnelle. À la production et la coproduction documentaire, c'est un réseau qui est basé en France, mais qui est intrinsèquement depuis le départ européen. Eurodoc est né en 99 et, et forme donc depuis à peu près 70 producteurs productrices chaque année. Ces, ces producteurs viennent d'Europe à peu près à 70%, et les 30% restants viennent de, de, de tous les autres continents. Et l'accent que l'on met particulièrement sur sur la sur le documentaire de création donc ça c'est vraiment important et par ailleurs sur la coproduction donc en fait de manière absolument euh, euh, je dirais viscérale en fait euh, Eurodoc forme à la coproduction européenne donc on a euh, dans chacune de nos promos euh, des euh, des voilà des coproductions sur des sur des films ambitieux euh, qui euh, depuis euh, la, la Croatie avec euh, la Suède et avec le Portugal d'autres euh, Allemagne Chili et d'autres encore euh, désormais entre, je, par exemple, la Tunisie et l'Ukraine. Voilà, donc euh, c'est donc vraiment ce qu'on fait, c'est la coproduction. Et euh, Eurodoc donc, est un réseau européen, est, Euro est dans son nom depuis toujours, et euh, depuis de nombreuses années est soutenu par euh, par, donc, média, par le programme Média, dans un esprit en plus de, de continuité qui est absolument fondamental, puisque euh, donc non seulement Eurodoc forme, mais c'est aussi une communauté, un réseau qui se construit au fil, de, au fil des années, au cours du temps. Et donc, euh, là aussi, je, enfin, je le souligne parce que c'est vraiment une, une spécificité d'Eurodoc, c'est que euh, dans le réseau, en fait, les producteurs et productrices euh, coproduisent des, des films entre eux. Il y a un réseau de solidarité, de construction, de méthode, de solidarité, de partage de valeurs. Et donc, on, bah, voilà, enfin, modestement, à notre échelle, on contribue vraiment à ce que euh, qu'il y ait un cinéma documentaire. Européen. Je voudrais aussi souligner une chose, c'est que euh, lorsque je parle d'un réseau de formation, de programme de formation européen, euh, ce n'est pas eurocentriste. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit une conception extrêmement plurielle. Et mobile en fait de, de ce qui de ce qui constitue l'europe de ce qui fabrique l'europe en dialogue avec euh, l'amérique du sud avec l'afrique avec l'afrique du nord euh, avec d'autres pays et d'autres zones du monde pour pour voilà pour, pour fabriquer en fait des collaborations internationales sur des questions d'inclusion de, de diversité aussi de parité et euh, à Eurodoc, en fait, on a le pouvoir de, de, de changer les choses à notre échelle, euh, à plusieurs niveaux. Donc, euh, il y a la question de la sélection, de quel projet et quel producteur productrices on sélectionne dans chaque promo. Il y a la question des tuteurs, experts/expertes qui interviennent et qui viennent donc transmettre, enseigner, etc. Et puis, euh, il y a aussi euh, la question des projets eux-mêmes, parce que nous, on sélectionne des porteurs de projets, voilà, des, des, des projets de films. Et donc là-dessus, euh, dans cette dans cette cuisine un peu complexe, eh bien on essaye effectivement de mettre en œuvre euh, des principes assez assez stricts euh, et on l'espère innovants euh, de voilà qui privilégie la parité, une diversité de profils, d'origines, euh, sociales, ethniques, etc., etc. Euh, qui font que euh, le, le visage en fait chaque année euh, puisse être bah, en fait aussi divers que, que les sociétés européennes que nous habitons. Depuis ses débuts, euh, Eurodoc forme à la coproduction. Euh, il y a encore dix euh, ans, euh, c'était quelque chose qui était très compliqué, qui était très technique, légalement, financièrement, etc. Et donc, qui dit coproduction, dit euh, un petit peu... En fait, dans le métier, on parle un peu de mariage. Enfin, En fait, coproduire, coproduire un film, ça, un peu, euh, ça engage sur de nombreuses années. Ça repose sur un partage de valeurs, de méthodes, etc. etc. Et puis, euh, voilà, de partager des recettes, des problèmes, des difficultés, etc. Et donc, effectivement, euh, certes, ça peut paraître en termes de volume, euh, on a n'intervient pas sur des centaines de films, mais euh, lorsqu'on a euh, une dizaine, une vingtaine de coproductions euh, qui naissent chaque année, en fait, euh, de, nos, de nos promotions, eh bien, ce sont effectivement des collaborations assez profondes entre différents pays, entre différentes communautés, entre différentes manières de faire. Et donc, c'est comme ça qu'on construit, en fait, un cinéma euh, qui est ancré dans, dans, dans, dans plein de pays différents, dans plein de méthodes différentes. À la racine, ça permet de faire en sorte que tel film, qui est né euh, en Lituanie, qui est né euh, aux Açores, euh, au Portugal, euh, etc. etc., va avoir une diffusion internationale. Le soutien d'Europe Créative euh, à Eurodoc date de nombreuses années. Euh, C'est vraiment le partenaire principal de nos, de nos actions. C'est un partenaire fidèle, exigeant, euh, qui nous oblige aussi, euh, dans le sens euh, voilà, noble du terme, euh, à suivre euh, voilà, certaines, euh, certaines normes, certaines pratiques, etc. et qui symboliquement et euh, de manière très concrète, euh, nous pousse en fait, à être le plus européen et le plus international euh, euh, L'aide média, euh, elle s'ancre dans une continuité, ça je tiens à le dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait, construire un tel euh, programme de formation et un tel réseau sur euh, un semestre ou trois années, ce n'est pas possible. Donc le soutien renouvelé de médias euh, ces dernières années, en fait, nous a permis de construire des choses dans le temps. Voilà. Et donc ça, vraiment, c'est là le, le, la spécificité euh, et du soutien de médias, enfin de, de, média, de Créative et de Rodoc, c'est de construire euh, des programmes euh, qui soient, euh, voilà, qui soient approfondis, qui soient ancrés dans le temps et pas juste des, des, des, des, des, la, des labs express euh, ou des voilà des, des, des choses très, des formules très courtes. On est dans quelque chose qui s'ancre dans le temps et la continuité. On sait que au niveau de la culture, au niveau de la langue aussi au niveau de l'Inde des industries culturelles, les choses prennent du temps. Voilà. il faut un temps d'analyse, il faut un temps de conception et il faut aussi un temps d'implémentation. Voilà. Et ça, c'est ce que c'est ce que le programme en fait, l'aide du programme Europe Créative nous permet de faire à Eurodoc.